Euh, bonsoir alors je me présente rapidement euh, je suis en charge de la stratégie chez valtech france et du business développement et j'ai conduit des projets sur le sujet du social listening et du social media management qui est l'autre versant que vous avez déjà vu euh, et puis tout à l'heure nous aurons une table ronde avec euh, bruce et leonardo donc euh, je leur demanderai de se présenter je vais assez rapidement euh, présenter voilà ça c'est fait ça va aller rapide je vais assez rapidement vous présenter en fait le rapport d'études que nous avons conduit. Voilà, merci d'être là. Et ensuite, nous aurons des illustrations pour cette table ronde avec Transdev et Orange. Donc, le rapport, je vais évidemment le, le, le survoler. Tous les détails sont dans le yearbook 2019. Simplement euh, vous rappeler les use cases que l'on a listés, donc euh, je pense que c'est assez simple. Hein. Les captures d'un signal, signal euh, c'est euh, surveiller euh, les mentions finalement des utilisateurs sur les plateformes des, des médias sociaux. Les actions et les interactions, finalement, c'est entre différents groupes d'utilisateurs, ce qui doit permettre normalement à une entreprise derrière de pouvoir déterminer les bonnes actions stratégiques en interne et en externe. Le social customer care, ça fait référence à la capacité d'une entreprise à répondre rapidement à un utilisateur qui soit demanderait des informations. Ça peut être les horaires d'ouverture d'un magasin ou bien euh, soit euh, qui euh, finalement traduirait une plainte consommateur un peu plus structurante. Peut des sujets liés à la santé. Et ce n'est pas simplement quand on est dans le cadre d'un laboratoire pharmaceutique. Euh, la gestion de crise, je pense que c'est le use case le plus classique maintenant sur le social listening. donc Je ne vous fais pas euh, l'injure, mais néanmoins de vous apprendre ce que c'est. Néanmoins, c'est la capacité à identifier des sujets de conversation qui euh, pourra devenir euh, des pain points ou euh, pain in the ass, pardonnez-moi l'anglicisme, dans l'organisation et entraver finalement la communication traditionnelle d'une organisation très souvent corporate. Les études, eh bien c'est euh, les études c'est la capacité d'une entreprise finalement alors, en utilisant le social media, mais en général ça se mêle à d'autres types d'études à comprendre le comportement et les attitudes des consommateurs. Et enfin, l'exploration, c'est comprendre les, les, les facteurs de, de construction euh, d'une conversation autour d'un sujet et ensuite les interactions entre euh, on va dire les interactions autour de ce sujet. Voilà, donc ça c'est on va dire les use cases principaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres use cases qui se subdivisent en dessous, mais c'est aujourd'hui les use cases majeurs que l'on voit être réalisés au sein d'une entreprise. Ensuite... Alors, les, les acteurs, les acteurs qui ont été benchmarkés, voilà Donc, euh, ceux qui ont euh, répondu. Je vous parlerai de la méthodologie un peu plus tard. Simplement, euh, alors n'ai pas fait de, de, de rangement savant entre eux, ensuite euh, les fonctionnalités. Simplement, c'était pour rappeler. Euh, que l'année dernière, en storytelling, il y a eu quand même une forme de consolidation du marché. Je ne vous refais pas l'histoire de l'automobile où dans les années 30 du siècle dernier, il y avait plus de 100 constructeurs automobiles il en reste aujourd'hui 6 ou 7, majeurs et encore. Et donc, dans tous les sujets, les catégories auxquelles vous assistez lors de ces présentations et tables rondes, on va assister peu ou pro à la même trajectoire, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui émergent. Les acteurs qui sont nés parmi les dans cette liste sont souvent nés dans les années 2007-2008 donc ça fait plus de dix ans et aujourd'hui on assiste comme c'est normal, normal pardon, à des fusions, des rachats par d'autres acteurs, voilà Synthesio racheté par Ipsos parce qu'on se dit que dans le métier des études finalement avoir une brique de social listening c'est pas complètement stupide ou bien des acteurs qui se solides, comme Brandwatch et Crimson et Hexagone qui mettent leurs forces en commun et ils sont assez complémentaires et finalement ça fait sens pour affronter les prochaines années euh, donc voilà, aussi l'Influence euh, qui a racheté euh, Scoop It. donc on a eu euh, une année sans trop qu'on sache aujourd'hui à date ce que ça va donner hein. euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait d'annonce très particulière au delà de, de la fusion entre Brandwatch et Crimson Hexagon Hexagone sur l'intégration des deux plateformes ou sur un site qui serait co-brandé par les deux plateformes donc, mais néanmoins vous avez la liste des acteurs que nous avons benchmarké. Alors un SWOT, un SWOT de la catégorie, c'est toujours, toujours une part de subjectivité quand on fait un SWOT. Euh, les forces, bien évidemment, c'est la maturité des use cases. Encore une fois, on est sur un marché maintenant qui a plus d'une décennie. Dans le digital, ça commence à, à compter. Euh, donc l'offre de service qui euh, en découle très clairement. Ce qui fait que finalement, on se rend compte quand même que euh, le social listening ou monitoring, selon, euh, on va dire, le monitoring, c'est un, un degré d'analytique un peu plus approfondi, et eh bien euh, ça signifie que ça crée de la valeur sur l'intégralité d'un parcours client, de l'amont à l'aval. Les faiblesses, bah, la complexité de la catégorie, parce que on continue quand même. Et l'année dernière, j'étais sur l'autre versant de la montagne et il y avait des acteurs qui étaient présents dans l'autre versant de la montagne. et On se demandait pourquoi ils n'étaient pas sur la façade nord plutôt que sur la façade sud et inversement. D'ailleurs, Donc, ça veut dire que même si vous en faites, même si vous êtes versé sur le sujet, il peut toujours y avoir une certaine complexité de la catégorie. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça s'intègre souvent dans des écosystèmes technologiques plus élargis. La gouvernance pour les marques, très clairement, ça reste un vrai problème parce que ça transversalise, comme tout sujet digital, ça transversalise l'organisation. Et d'ailleurs, on le verra, pour moi, c'est un point de faiblesse. Je ne pense pas que ces outils soient super forts eux-mêmes à intégrer les flux de données dans l'organisation. Ils, ils font énormément d'efforts pour améliorer la qualité de ces flux de données, mais pour l'intégration, ça reste encore assez compliqué. Les coûts de service, très clairement, je pense qu'il y a encore des organisations qui aujourd'hui lâchent des chèques de plusieurs millions d'euros. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il eh y a quand même une forme de discrimination pour le ticket d'entrée. Tout le monde ne se peut pas aujourd'hui euh, s'offrir les plateformes les plus performantes du marché. C'est souvent l'apanage des grands groupes à l'international, de groupes aussi qui sont très orientés B2C. Donc il faut un volume de données, très clairement, mais ça reste parfois un frein. Alors les investissements... Ben oui, il y a des lourds investissements à faire pour ces plateformes et c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi des fusions et des rachats, c'est que ça permettra à certaines plateformes de faire un, un, un saut, un véritable saut technologique sur un périmètre fonctionnel qui, bien évidemment, a évolué, mais c'est incrémental. c'est pas non plus un, un saut qualitatif d'une année à l'autre. Et puis, euh, donc, euh, souvent, ça empêche, on va dire, tout le marché d'accélérer dans la transformation digitale. Les opportunités, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le share of buzz et le share of voice et qu'on est capable de démontrer au sein d'une organisation, et c'est très positif, des ROI et on aura deux témoins qui vont en attester, donc c'est génial. Euh, la gestion de la donnée, ça s'inscrit en fait, ces flux de données s'inscrivent dans une problématique beaucoup plus élargie aujourd'hui et ça c'est une opportunité que de réintégrer des verbatimes de la donnée non structurée par exemple dans un data lake selon vos besoins. Et puis, ce qui fait que ça crée une sorte de, de, de, de plateforme élargie. Et donc, derrière, encore une fois, ça s'intègre dans une des problématiques data. Et on sait que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire au sein des entreprises. Les menaces, Mais la transformation des usages. Voilà. Si demain, il y a de moins en moins de gens qui écrivent et qu'on est sur des formats vidéo. Là il y a une adaptation technologique très forte. Déjà l'image c'est un vrai défi, donc je n'en parle pas. Et puis si demain les gens n'utilisent plus que de la reconnaissance vocale et qu'on n'écrit plus, on verra. Les médias sociaux, et eh oui, je l'avais déjà dit l'année dernière, encore une fois, sur le social media management, Saint-Marc, si tu continues à faire autant de conneries dans ta vie, il y a bien un moment où tu vas tuer la poule aux d'or. Donc ça rend un impact sur les marques qui elles-mêmes utilisent aujourd'hui énormément ces plateformes pour aller chercher, chercher, on va dire, activer des cibles, des groupes d'utilisateurs, la dépendance de l'écosystème, Là aussi, c'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui euh, tombe demain, bah, ça fera euh, s'effondrer à peu près euh, dans l'effet domino euh, toute la chaîne de valeur. Et puis les sanctions GDPR, alors ça aussi pour moi, c'est une, une faiblesse. Aujourd'hui, en tout cas dans les outils, on ne voit pas de module d'anonymisation. Donc euh, ça veut dire que les données remontent. Donc c'est très bien, mais on est toujours dans cette logique de, de flou à la fois sur l'anonymisation d'un profil ou euh, sur le consentement euh, d'une personne finalement dont on, dont on capture euh, les données. Euh, qui peuvent être parfois sensibles. Hein, si je dis demain euh, sur une plateforme de médias sociaux que j'ai la grippe, bah, finalement, est-ce que c'est de la donnée personnelle euh, Est-ce que c'est de la donnée qui devrait finir sur mon médecin Alors aujourd'hui, évidemment, vous allez me dire, mais euh, il a parlé sur Instagram, donc on considère que c'est de la donnée publique. Mais néanmoins, il y aura bien un moment, il va falloir qu'on euh, tranche sur ces sujets. Et aujourd'hui, c'est peut-être faire porter le risque sur les annonceurs que de ne pas avoir de module d'anonymisation. Le benchmark alors vous avez les dix acteurs qui ont été euh, je vais accélérer qui ont été euh, benchmarkés alors à la fois ça repose sur un questionnaire qui a été envoyé aux différents acteurs dûment rempli donc sur du déclaratif sur évidemment notre opinion d'experts parce qu'on est quand même capable alors je dis pas qu'on a je prétends pas qu'on a utilisé tous les outils euh, mais néanmoins on a utilisé des outils on en connaît les mécaniques et on est capable de savoir si quand même il a un brin de véracité derrière les réponses et puis évidemment bah, c'est aussi euh, l'avantage de pouvoir échanger avec Leonardo et Bruce, c'est qu'on a des témoignages d'utilisateurs, donc les utilisateurs finaux de ces plateformes. Bien évidemment, là aussi, on l'a dit, donc je ne reviens pas sur la consolidation, le renfort de certains acteurs d'un point de vue technologique. Encore une fois, là, les enjeux, c'est demain, faire de la reconnaissance dans l'image ou dans une vidéo, savoir à quel moment dans une vidéo, par exemple, on parle de telle marque, on parle de telle thématique associée à une marque, un service, un produit. Ça, ce sont des défis qui sont colossaux, puisque ce sont déjà des défis colossaux pour les membres du GAFA. Ici, un overview. Alors, ça ne veut pas dire que quand la case est vide, c'est zéro, bien évidemment. C'est un overview avec des petites étoiles. Donc, ça veut dire d'un élément qui est traité de manière basique à un point de force, quand il y a trois étoiles. Donc là aussi, vous avez absolument tout le découpage dans le rapport d'analyse qui a été fait par périmètre fonctionnel, par sous-ensemble de périmètre fonctionnel. Donc vous avez une analyse détaillée et à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de ressortir vraiment les points forts des différents acteurs dans chaque catégorie et ceux qui véritablement émergent en termes de qualité. Néanmoins, je tiens quand même à le dire, hein, comme ça, j'éviterai de me faire des ennemis à la sortie de la salle. Euh, tous les acteurs qui sont présents sont des acteurs qui sont les meilleurs au monde sur euh, le sujet du social listening ou monitoring. Alors, ensuite, essayer de faire, on va dire, euh, une analyse un peu plus synthétique. Il y a des outils qui ont à la fois une couverture fonctionnelle très importante et qui sont capables de se scaler dans des organisations euh, assez matricielles, assez complexes. Voilà, je ne citerai personne, comme ça vous pouvez lire. Euh, des outils qui ont une forte spécialisation euh, fonctionnelle, donc qui sont euh, des acteurs. Qui peuvent être parfois des acteurs de, de, de niche en termes de périmètre fonctionnel qui le font très très bien, mais qui ont une scalabilité un peu plus limitée, ou en termes de use case, ou en termes de capacité, on va dire, d'embrasser des organisations complexes, et puis euh, des euh, acteurs qui sont véritablement spécialisés, qui sont des acteurs de niche, donc euh, qui sont spécialisés en général sur un ou deux use case. Encore une fois, euh, ça ne signifie pas que ces acteurs ne sont pas de qualité. Ce qu'ils font, ils le font bien. Et enfin, euh, pour euh, finir, eh euh, c'est euh, ce qu'on indiquait précédemment. Donc, je pense que j'ai remonté aussi euh, quelques points de, de, de faiblesse, euh, c'est à dire aujourd'hui on va dire que c'est très, très difficile d'associer de, des streams, des mentions à des groupes d'utilisateurs. C'est l'une des faiblesses, donc très, très difficile de faire des segmentations marketing. On est capable de mesurer un volume, une fréquence, une synchronisation. On est capable de mesurer une amplification de sujets, de thématiques, mais c'est vrai qu'on a des difficultés aujourd'hui, par exemple, à comprendre un contexte. Donc, bien évidemment l'interprétation d'une mention reste une limite c'est capa... est... Est difficile aujourd'hui d'utiliser une mention comme une unité de base de valeur qu'on va mesurer donc il y a toujours des éléments sur lesquels et ça c'est structurel, c'est pas je ne pointe aucun des acteurs, c'est le marché qui veut ça aujourd'hui donc c'est l'une des limites que l'on peut voir sur le marché donc par exemple si on parle d'intelligence artificielle et de machine learning j'en terminerai par ça, c'est beaucoup utilisé plus... Pour nettoyer la donnée, pour améliorer la qualité des flux de données, mais par exemple, c'est très très peu utilisé pour comprendre le contexte, encore une fois, d'utilisation de, de ces mentions associées à des groupes d'utilisateurs et finalement l'impact que cela a entre des groupes d'utilisateurs dans leurs interactions. Voilà. Je laisse la place à mes deux panélistes que je vais rejoindre d'ailleurs immédiatement. Alors, vous n'avez pas de micro. Voilà. Bon, très heureux de vous avoir parmi nous. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, ça va. Je pense qu'on a encore un peu de, de temps pour discuter ensemble. Alors, euh, d'abord, je vais quand même vous demander de vous présenter l'un et l'autre. Bruce, on va commencer par toi. Là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruce Wang, je travaille à la direction de la communication d'Orange France et je m'occupe de la communication digitale et data. Alors, contrairement à Leonardo, je te demanderai pas ce que fait Orange. Peut-être que Leonardo, je vais lui demander un petit peu de présenter Transdev. Mais Leonardo, toi aussi, tu peux te présenter. En prie. Ça, ça, vous vous m'entendez C'est bon Parfait. Bonjour Leonardo Mastromoro, euh, en charge de la partie CRM et euh, marketing digital chez Transdev oui. au sein de la direction Customer Transdev. Je commence par la question. Quelqu'un connaît Transdev Qui connaît Transdev peut lever la main Bon, ça va, je pensais pire. Donc, euh, on est une boîte de transport public. Donc, je suppose que qui a levé la main soit habite en Portugal, soit en Australie ou simplement en Ile-de-France. Euh, on est une boîte de transport public. Euh, on est principalement en, présent en France. On est présent dans 22 pays en réalité. On gère euh, euh, 14, euh, depuis deux ans, 15 mode de transport, donc euh, on est le premier auto, euh, euh, opérateur en France qui utilise des véhicules autonomes. et euh, comme, euh, comme j'ai dit, dans les ventes de pays, on gère grosso modo 400 filiales 400 filiales euh, voilà, par rapport au transport public. Je termine en disant que euh, ça veut dire quoi Transdev, ça veut dire quoi transport public Ça veut dire que notre business est principalement on dit B2J2C, ça veut dire qu'on a des contrats avec des collectivités locales, donc euh, tout à l'heure, euh, dans, dans la conférence de tout à l'heure, Caroline a parlé euh, de, de, de son expérience sur la ville de Grenoble. Parce que justement, on exploite le réseau de transport de la ville de Grenoble. Et pour le 20% de notre business, on s'occupe de la partie B2B, tout aussi. Mais là, par exemple, euh, on a des contrats avec le PSG. Donc avec des entreprises, donc on transporte euh, tout, euh, tout ce qui concerne le monde, le monde PSG. Donc voilà. Très bien. Euh, Bruce, contexte de, de ton projet, parce que j'imagine que le social media monitoring, ça fait très longtemps que c'est entré dans la maison d'Orange. Donc, euh, on ne va pas refaire toute l'histoire. Sinon, je pense que ce soir, on ne sera pas au dîner ensemble. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est quoi l'état de l'art et on en est où chez Orange sur ce sujet? Nous sortons d'un appel d'offres de six mois euh, sur le, la brique listening. Donc, en fait, il y, a deux, il y a deux briques moi, qui m'intéressent, il y a le listening et puis il y a le publishing. Je vais peut-être commencer par le, le, plus, le, le plus trivial, enfin pour nous c'est le publishing, c'est-à-dire que sur Orange France on n'avait pas de brique de publishing et on a décidé de mettre en place une brique publishing pour l'ensemble de nos pages Facebook et Twitter, il s'agit de Sprinkler. Pour la brique non. listening, nous avons fait un, un autre appel d'offres, parce que le, la listening pour nous c'est des enjeux différents. Les enjeux sont les suivants, nous sommes plusieurs entités, OBS, pour le pour business service, euh, le groupe, le corp, le marketing group, la France, différentes filiales. Et nous, notre enjeu, il est de faire de la transformation et en même temps de pouvoir capitaliser tous ensemble sur un produit qui n'est pas donné, de manière à pouvoir exploiter le maximum de fonctionnalités. Quand je dis transformation, c'est en réalité la démocratisation de ce type d'outil. Mon objectif, c'est de faire en sorte que euh, cet outil de listening puisse être utilisé par le plus grand nombre, pas seulement des techniciens. Donc, réel besoin d'ergonomie, de, réel besoin d'une un, approche customer friendly, de manière à ce que des populations comme des attachés de presse, mais aussi des euh, responsables produits, des responsables projets, n'importe qui puisse avoir accès à ce type d'outil et faire une première recherche. Ça, c'est un enjeu de démocratisation, c'est un enjeu majeur, et ça devrait concerner 80% des utilisateurs pour que les utilisateurs actifs puissent augmenter, le pourcentage d'utilisateurs actifs puisse augmenter. Deuxième approche, très important dans le cahier des charges, l'approche de performance, donc de prendre de, les utilisateurs très, euh, très techniques qui vont pouvoir travailler sur des euh, sujets de machine learning, d'apprentissage renforcé, de prédictif, de réactifs qui vont pouvoir travailler différentes sources de données, des sources de données publiques, mais aussi des sources de données CRM. Et en fait, ces utilisateurs, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des data analysts, des data scientists qui vont aussi faire du code et qui vont pouvoir travailler sur ce type de plateforme avec beaucoup de fonctionnalités. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur ce sujet-là, le sujet financier, bien évidemment, le sujet transformation, c'est-à-dire qu'on est partis tous ensemble sur un appel d'offres, c'est-à-dire que moi, J'ai coordonné l'appel d'offres, mais en réalité, ça a duré six mois parce qu'il a fallu qu'on screen 10 euh, euh, sociétés, qu'on arrive à deux sociétés sur, on a, sur lesquelles on a fait un, un test sur ces deux finalistes, et ensuite de se mettre d'accord tous ensemble à l'unanimité pour le choix d'une solution, en mettant tout notre argent, tout notre budget dans le même panier. Ça, c'est une, euh, une vraie nouveauté, c'est que... Jusqu'alors, il y avait une ou deux directions qui, qui, qui finançaient, il peut y avoir deux ou trois outils dans, dans le groupe. Là, on s'est dit on va tous ensemble sur un même outil de manière à pouvoir capitaliser le maximum sur les fonctionnalités et la diffusion et la transformation dans l'ensemble de l'organisation. D'accord. Donc ça, c'est pas terminé en Game of Thrones Pas du tout. Très bien. On a eu quelques difficultés, bien évidemment, hein, comme toujours dans la gouvernance, mais on y est arrivé. Et là, l'outil qu'on a choisi, c'est Talkwalker. Juste une question supplémentaire, je passe à Leonardo. Parmi les use cases qui étaient listés au début, j'imagine que tu couvres l'intégralité de la liste. Oui. Très bien, merci. Léonard, le contexte, l'enjeu du, du projet Social Media Listening chez Transdev Oui, chez Transdev, on a trois, trois enjeux. Un enjeu basique euh, qui est celui du sentiment. Donc, euh, comme je tout à l'heure, on opère dans, dans, dans des zones de chalandise, dans des villes, dans, dans, sur des territoires. Donc, on a euh, comme dire, la prérogative de devoir suivre un peu nos citoyens et nos trava travailleurs, donc les personnes qui voyagent dans nos, dans nos bus et modes de transport. Le deuxième est un enjeu de connaissance client. On a vraiment de collecter de la donnée on a vraiment besoin de connaître mieux nos clients. Et le pour, euh, pour des raisons très simples, hein, c'est pour, euh, par exemple, pouvoir proposer des nouvelles lignes de bus. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut dire, euh, bah, la zone industrielle de telle ville n'est pas couverte. Donc euh, grâce à un système de social listening, on arrive à détecter les signaux de ce type et du coup à pouvoir euh, comment dire, définir une offre de transport euh, qui s'adapte à ses besoins spécifiques. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu de social CRM. Aujourd'hui, on parle beaucoup... Euh, du social media d'un côté et, et c'est très siloté comme, comme, comme, comme discours on peut dire et très rarement je trouve, je trouve euh, comme il une espèce d'osmose entre le, ce qui se passe sur les médias sociaux et le, ce que nous avons dans notre database. Donc c'est un vrai enjeu pour nous parce que grâce au fait de collecter et de récupérer de la donnée on veut consolider cette info dans le database pour avoir encore plus de connaissances clients mais ensuite pour faire partir des campagnes marketing qui puissent être plus ciblées et donc plus performantes. Donc trois enjeux majeurs pour Transdev qui définissent ça à niveau corps et qui déploient ensuite à niveau des pays. Voilà. D'accord, donc il y a des enjeux de marketing euh, très opérationnels et puis des enjeux un peu plus euh, études pour comprendre demain dans la société quels seront les comportements euh, en termes de mode de transport. Tout à fait, donc un volet stratégique carrément. Donc, l'étude de comment on va faire évoluer notre offre de transport et dans quelle manière, du coup, on va toucher notre cible pour dire, ben, monter sur nos véhicules. Donc, d'un côté, on développe l'offre grâce à ça aussi. Et de l'autre côté, ben, on fait monter sur nos modes de transport, notre, notre cible. Très bien. Bon, je vais quand même te demander de faire un petit, euh, un petit retour en arrière. Pardon. Et ça faisait combien de temps que tu avais la précédente plateforme et qu'est ce que oh, j'ai bien compris qu'il y, y a véritablement un enjeu de démocratisation, un enjeu de nouvelle gouvernance. Et euh, je pense que c'était euh, les bons choix qui ont été faits. Mais qu'est ce qui a poussé quand même un moment à remettre en cause un outil dont je crois que tu m'avais dit que vous l'utilisez depuis sept ans Oui, bah le, déjà, c'est un marché qui évolue extrêmement rapidement. Euh, on le voit avec la fermeture des API, euh, on le voit euh, avec euh, les, les technologies de, de, de R&D qui, qui sont faites sur l'interface, sur, sur la mise en place de l'intelligence artificielle. Donc nous, on avait vraiment un objectif de, de, de, de, se, de remettre en jeu euh, cet appel d'offres. D'ailleurs, on, on a mis dans l'appel d'offres la, la, la, la société qui nous suivait depuis 7 ans, avec qui on avait vraiment des relations très, très proches du partenariat. Mais l'enjeu euh, qui a fait que finalement, on a choisi une autre plateforme, j'ai envie de dire, c'est un enjeu euh, réellement de se dire euh, comment augmenter notre, nos utilisateurs actifs. Comment faire en sorte qu'on passe de 10% qui est à peu près euh, le, le, le taux moyen d'utilisateurs actifs sur une plateforme à euh, 50, 60, 70%. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut aussi euh, comment dire, essayer d'optimiser de ce qu'on appelle le, les, les coûts de consulting. C'est à dire que quand on a une plateforme qui est très bien, qui est très technique, et c'était le cas, qui savaient faire beaucoup de choses, mais sur lequel on avait besoin d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un budget d'accompagnement. Et quand on prévoit un budget d'accompagnement, on ne peut pas passer à l'échelle dans des grandes organisations. Or, si on trouve une plateforme qui est très ergonomique, où les personnes ont envie d'y retourner, un peu comme une, une barre de recherche en réalité, dans, un premier, dans une première étape, et ensuite être autonome sur leur métier, que ce soit des métiers marketing, que ce soit des métiers de communication, des métiers d'études, euh, des métiers euh, euh, techniques aussi, d'intervention, à ce moment-là, là, on passe vraiment à l'échelle, on diffuse une culture digitale, on diffuse une culture data, on permet aux gens de gagner en productivité, de gagner en compréhension des points de contact clients, et ensuite, bah, clairement, de faire la, la vraie transformation de l'entreprise dans un monde qui change et ou sur lequel on doit être agile. Est-ce que je peux me permettre de reformuler, mais euh, je pense pas avoir parfaitement compris, est-ce que quand même, donc tu dis, on a choisi une plateforme qui permettait une prise en main plus aisé et on voulait vraiment réduire les coûts de services managés. Oui, <rire> c'est okay. un peu ça. Pour aller vers une logique d'industrialisation. Oui, tout à fait, c'est ça. En gros, nous, notre objectif, euh, on, a, on avait à peu près euh, 300 utilisateurs actifs. Notre objectif, c'est d'arriver à 2000. Voilà. C'est simple, hein. dans, dans, dans l'objectif dans de l'appel d'offres, c'est de dire, OK, comment on fait pour passer de 300 à 2000 Comment on fait pour réduire nos, nos budgets d'accompagnement et faire en sorte que ce type d'outil de listening puisse être réellement utilisé dans l'ensemble de l'organisation, de l'ensemble des métiers, et augmenter la productivité et l'efficacité au final. Donc en gros, c'est vraiment une logique de héroï et de transformation. Hein. D'accord. Non, mais. Je... J'appuyais sur ce point et je ne veux pas monopoliser la parole, simplement pour dire que c'est vrai qu'il y, y a des modèles économiques derrière chacun de ces acteurs. Et donc, il y a aussi des histoires qui sont très, très différentes et donc les logiques de ratio entre la partie technologique et la partie de service qui n'est pas du tout la même entre ces différents acteurs. Et quand vous êtes dans une problématique de gouvernance, à un moment, c'est des, des choses qui sont à, à prendre en compte. Leonardo, la, la plateforme, comment elle est aujourd'hui Alors, je ne sais pas si on peut donner le nom, mais on peut donner le nom, je pense. Oui, oui. il voilà, n'y a pas de secret. Euh, comment elle est utilisée dans l'organisation euh, de Transdev Donc, la plateforme est Hootsuite. Donc, on a en réalité deux plateformes. Donc, on ah a oui, Hootsuite, d'un côté, Digimind aussi. De donc, voilà, nous, c'est Digimind. On peut ouais. se concentrer sur Digimind. Donc, voilà, même. exactement. Euh, comme, euh, comment fonctionne aujourd'hui euh, Concrètement, il y a un, euh, un API qui permet effectivement de, de, de récupérer la mention que, que nous avons détectée sur les médias sociaux et de l'envoyer après sur euh, notre outil CRM qui est Salesforce. Donc il y a des API spécifiques qui permettent effectivement d'envoyer de, euh, l'info que, que nous avons trouvé qui nous estimons être intéressant pour, euh, pour, pour nous. Donc ça dans la logique du social CRM. Après si je reste dans la logique du social euh, listening, euh, nous avons des dashboards sur euh, Digimind qui okay. permet effectivement de pouvoir capitaliser et réorganiser toute l'info parce que la grande difficulté qu'on avait au début, c'était OK, on a énormément de remontées, mais dans quelle manière on va les utiliser et dans quelle manière on va les utiliser dans une manière utile donc, euh, ce, ce dashboard permet effectivement, je fais un exemple, nous avons une matrice où euh, nous avons les villes que nous exploitons, par exemple, avec les modes de transport. En fonction des mentions, des remontées qui sont faites, euh, nous allons voir quelles sont les problématiques euh, liées à une ville par rapport à un mode de transport. Donc, on peut avoir sur les lignes la ville de Lille, euh, Oxair, euh, voilà différentes lignes, euh, villes, et sous la colonne, les, les modes de transport. Donc, plus on peut dire le picto est grand. Voilà. Plus, ça veut dire qu'on a des remontées qui sont liées à cette, à cette ville et du coup, on identifie tout de suite ben, qu'il y a un problème dans une zone de challenge spécifique. D'accord. Il y a un grand nombre d'utilisateurs, parce que chez Bruce, c'était très clair, il y a les super experts, les data analystes, les data scientistes qui vont aller très profond dans la... Dans l'utilisation de la plateforme, et puis évidemment, il y a ceux qui vont la consommer, qui sont plus les fameux 2000 utilisateurs, qui sont eux des consommateurs de données, donc souvent de dashboards. Dans la, dans la maison Transdev, ça se passe comment entre, entre ceux qui font et ceux qui consomment Alors, euh, comme dire, les utilisateurs sont vraiment au niveau des pays. D'accord. Euh, nous avons sur ces deux outils euh, trois, quatre pays et, et c'est vraiment, euh, du coup, à niveau des pays, c'est vraiment la filiale, donc euh, les chargés de marketing, ou les chargés de com' de la filiale qui prend en charge cette partie-là. Donc, du coup, il y a des métiers etp donc ça, ça dépend après des besoins qui existent, mais et, et, effectivement, c'est comme ça que nous avons structuré. Okay. Et tout le paramétrage a été réalisé par digimine Le paramétrage, il se fait vraiment en amont. Okay. Euh, on le fait euh, où Soit avec Digimind, soit avec un consultant externe okay. qui effectivement arrive à récupérer euh, tous les mots-clés voilà, qui nous intéressent, qui arrive à identifier d'un point de vue sémantique euh, euh, des keywords qui, qui sont strictement liés à notre business et un autre objectif, et sur la base de paramétrage, après, on a toutes les remontées et que, que, dont nous avons besoin. Et derrière, d'un point de vue du traitement, il y a se chargé donc la personne qui s'occupe de la gestion au quotidien, qui valide ou pas l'information. Et du coup, elle dit, OK, cette info est utile, cette info est stratégique, cette info ne sert à rien. Et du coup, elle la supprime. Parfait. Bruce, on en est où lors du projet On sort d'un appel d'offres euh Depuis mars, là on est en déploiement depuis mars. Il okay. euh, y a une dynamique très intéressante. Tu parlais d'utilisateurs actifs qui reçoivent des dashboards. Pour nous, utilisateur actif, c'est celui qui va dans la plateforme ne reçoit pas des dashboards. Donc Du coup, on est en train de mesurer les personnes qui vont dans la plateforme, qui vont dans ce premier niveau qui est de faire un, un, un, un moteur, comme un moteur de recherche Google, très très simple, très intuitif, avec des courbes qui parlent tout de suite. En fait, je pense que c'est très important quand vous fait un appel d'offres, quelle que soit la nature de votre société, quel que soit votre besoin, d'avoir cette approche product owner avec vraiment des, un club utilisateur qui teste la plateforme. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, on a mis la plateforme dans les mains des, des personnes et on a observé. Et puis on a tout de suite vu les plateformes qui fonctionnaient tout de suite, où les gens avaient envie de revenir. Et celles où ils se disaient « Oh là là, c'est compliqué, j'ai du mal à m'orienter. Me... Euh, » Donc ça, c'est vraiment très important. L'autre chose importante, c'est que si vous voulez le mettre à l'échelle et utiliser ce type de plateforme, en termes de modèle économique, il faut demander aux plateformes d'avoir un modèle de data assez illimité. C'est-à-dire gros, vous avez un coût de licence, mais vous n'êtes pas facturé au dashboard et à la data. Ça c'est vraiment très important, parce que sinon vous êtes toujours à vous demander est-ce que je lâche les chevaux ou pas, alors que dans votre organisation vous avez besoin justement que ça se répande le plus possible. Et troisièmement, le truc très important que tu as, as évoqué, c'est que euh, la data, on va en avoir de moins en moins quand je, quand je parle en termes publics. Donc il faut effectivement que cet, cet outil puisse être capable de croiser des données CRM, c'est le fameux social CRM, mais aussi de pouvoir euh, décoder des datas d'utile image vidéo parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont aujourd'hui euh, postées, or aujourd'hui la, la plus grande majorité des outils social listening ne, ne, ne font que décoder du texte. Donc ça c'est un enjeu majeur pour qu'il y ait de plus en plus de données et que la pertinence de la data puisse aussi venir des assets vidéo et images. D'accord. Juste, euh, et après le oui, numéro, oui. je te passe la parole immédiatement. C'est par rapport à ça. Il y a un, bien, -y. un point très important parce qu'effectivement, nous avons rajouté un add-on à, à Digimind qui permet effectivement de détecter, euh, sur la base des mots-clés qu'on a identifiés, euh, tout ce qui se passe sur, sur les radios et même sur la télé. Donc c'est un sujet qui, qui, qui est vraiment très intéressant, euh, ça coûte un peu plus cher parce que la donne il, il prend tout, tout ce qui se passe, donc du coup il y a un coût qui, qui est plutôt important par rapport à ça, mais chez nous c'est déjà mis en place dans certains types de filiales qui ont besoin d'avoir un scope vraiment à 360 sur la marque que nous avons voilà, localement, que nous gérons localement. D'accord. Désolé. Je... Non, non, non, non, mais Leonardo, un... je vais revenir sur toi. Euh, Bruce, sur ce que tu dis, c'est qu'aussi parmi les critères clés dans le choix de la plateforme, il y a eu la capacité d'une organisation à l'adopter. On n'en parle jamais assez de l'adoption d'une plateforme. Bah non, mais c'est... Enfin, si on n'a pas ça, on, vu le coût de ce type de plateforme, vu l'investissement le, le, le, que les plateformes ont à faire, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut vraiment se poser la question quand on est dans un grand groupe, de se dire quel est... Le, le niveau d'adoption de, de l'ergonomie de la plateforme est bien évident en parallèle et de la pertinence des données, de tout ça. Mais c'est les deux, c'est ces deux jambes en fait sur lesquelles on marche. Il n'y en a pas qu'une, sinon, euh, sinon ça ne fonctionne pas. On va coûter... Le héroïne ne sera, euh, sera pas au rendez-vous. D'accord. Leonardo, euh, je suis intéressé que tu reviennes un peu plus en, en profondeur sur euh, le social CRM. Tu as parlé, tu as cité différents outils. Il y a une ça veut dire qu'il y a une inter un interfaçage, une intégration entre ces outils, que ces outils se parlent. C'est simple ou ça demande un peu de cuisine Au-delà de « il y a des API », ça on l'entend beaucoup Oui, c'est un grand sujet. Ce n'est pas simple du tout. Donc euh, il faut tester. Il faut tester, euh, il faut utiliser les API des différents acteurs. Euh, souvent, il y a des, des problèmes liés à la documentation technique. Euh, tout le monde dit « ça marche, il n'y a pas de souci ». Mais dès qu'on arrive euh, la semaine avant le test, etc., on se rend compte qu'effectivement, ben, il n'y a pas... Euh, les éléments pour arriver au bout de l'implémentation, euh, et du coup, ça c'est quand euh, l'éditeur dit Ok, prenez les specs techniques, et développez vous-même le widget. Donc, nous chez Transdev, on a fait les deux on a utilisé l'API qui était mis en disposition sur le store et ça fonctionnait de manière moyenne, euh, moyen. donc je dis sous le, quand je dis sur le store, c'est sur le store Salesforce, donc sur l'APEX Salesforce, et de l'autre côté, quand on a dit « ok, on va développer nous-mêmes euh, un widget qui permet effectivement de faire le lien euh, », on a réussi, donc on l'a fait, mais on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait. C'est parce que, ben, effectivement, les éditeurs ne sont pas encore prêts à ça. Donc euh, il y a une étape euh, fondamentale, donc il faut un peu les attendre, il faut un peu les challenger, pour dire « écoutez, on a besoin de ça et pas, et, et pas de ça ». Et, mais du coup, non, non, ce n'était pas, pas simple de tout. Je, je donne un ordre d'idée. Ce fameux widget dont je parle, ça nous a pris 8 mois de, de build. D'accord. Euh, voilà. euh, Bruce, quelles sont les métriques clés qui vont euh, finalement sanctionner ou marquer la réussite de ton projet euh, dans la durée le, le pourcentage d'utilisateurs. Je, je me doute qu'il y en a beaucoup, mais... Bon, pourcentage d'utilisateurs. Ouais. Euh, la capacité euh, de, de, de l'outil à euh, comment dire, être exhaustif de donner de, de, à la fois euh, des données publiques, mais aussi sa capacité à pouvoir ingérer des nouveaux types de données, bien évidemment la radio, la presse, la télé, faire un équivalent valeur achat pour par exemple les directions de la communication, avoir la possibilité aussi euh, d'inclure des données euh, du type CRM, ça c'est fondamental, et alors ensuite il y a un autre indicateur, pour moi, c'est comment on arrive à faire du prédictif. Ça, c'est quelque chose que je, vais, que je mets aussi, parce que ça fait partie de, de, du, du cahier des charges, c'est à un moment donné, comment on arrive à faire du prédictif en temps de crise. Vous voyez, une crise qui arrive, L'idée, c'est de faire de verticaliser en fait, un sujet, un sujet très particulier. Par exemple, je peux vous donner un sujet sur Orange France qui peut arriver, c'est l'accès à la télé d'Orange, parfois la télé d'Orange où, où certaines VOD ne sont pas, sont pas disponibles. Comment, à travers euh, des signaux faibles et la progression de ces signaux faibles, je vais être en capacité de pouvoir prédire la propagation de, cette, euh, de ce bruit et tout de suite prendre des mesures dans les deux heures où ça arrive en fonction de cet indicateur de prédiction. Ça, c'est un enjeu majeur pour un opérateur euh, télécom, parce que c'est ce qui peut faire la différence en termes de Net Promoter Score, le NPS. Et le NPS, si on arrive à gagner des points de NPS, on gagne du chiffre d'affaires. Donc c'est totalement corrélé. D'accord. Est-ce que ça signifie que d'abord tu vas mélanger des modèles de données pour arriver à ces modèles prédictifs, ou est-ce que tu vas extraire de la donnée de euh, TalkWalker pour aller dans un data lake C'est-à-dire utiliser des modèles euh, mathématiques pour faire de l'analyse ou de l'organisation de la donnée on est, en train de tester, on est en train de tester dans un data lab euh, ce sujet, mais en termes d'industrialisation, on se pose la question si le front, enfin la couche supérieure, c'est TalkWalker, ou si TalkWalker alimente une autre couche qu'on va avoir. Donc ça, on n'a pas encore tranché. En revanche, on est en data lab en ce moment, sur une crise particulière, euh, qu'on sait qui qu est répétitive. Et on va, on va justement, à travers une méthodologie très précise, nettoyer les data qu'on a sur ce type de crise, entraîner la machine en apprentissage renforcé, le mettre en live, regarder s'il y a des différences et voir comment on peut, du coup, prédire à chaque fois que ces, ces incidents arrivent, euh, la, la propagation euh, de, cette, de cet événement. D'accord. Leonardo, les, les, les, les métriques euh, majeures. Euh alors certainement le nombre euh, d'abonnés de personnes qu'on arrive à gérer à travers euh, les, les, les médias sociaux, à, à travers l'outil qui, qui, qui est en question. Et ensuite le, le volume de, de personnes qu'on arrive à matcher entre ceux qu'on récupère sur les médias sociaux et ceux que nous avons dans notre database. Pour nous c'est très important dans la logique du social CRM. Ensuite euh, c'est la capacité de cet outil à pouvoir récupérer euh, des, des leads. Et du coup, à les injecter du coup, dans, notre, dans notre database. Donc, euh, on est vraiment très orienté. Euh, oui, gestion médias sociaux, médias, oui, réseaux sociaux. Et ensuite, dans quelle manière on est capable euh, de, de récupérer des leads et dans quelle manière, du coup, on est capable de gérer notre cycle de vie client euh, qui a différents steps, bien évidemment. Mais les médias sociaux nous aident euh, énormément sur cette partie de collecte de données. D'accord. Donc, euh, réconciliation des profils CRM et l'enrichissement. Une dernière question, parce qu'il va falloir s'acheminer vers la conclusion. Euh, c'est quoi la prochaine évolution que tu vois sur le projet, Bruce, Arriver tu, tu viens de nous en donner une quand même, hein. aller sur des modèles prédictifs. Oui, c'est effectivement euh, les modèles prédictifs et euh, c'est euh, la capacité, euh, quand on lance des campagnes ou quand on lance des activations, que ce soit en région, parce qu'on a une empreinte forte en région, ou au national, de pouvoir le, le, le, le regarder en temps réel et monitorer en temps réel ce qui peut se passer. Pourquoi la région J'insiste sur la région, parce que la, la donnée aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une donnée géolocalisée. Donc Comment on fait aussi pour craquer à travers, indirectement, d'autres données ou d'autres modèles, des, des, des, euh, des sujets qui sont très locaux Chez toi, euh, prochaine... Euh Prochaine évolution, je n'ai pas dit révolution, j'ai dit évolution. Oui, Révolution, c'est le bon terme. Ah. C'est effectivement d'arriver à un concept au principe de l'omnicanal. Donc, L'idée, c'est de mettre à disposition des agents, des opérateurs qui, qui répondent au téléphone ou qui sont mais, effectivement sur le social media, de pouvoir sortir tout de suite la fiche client, donc d'arriver à une fiche client qui soit unique et qui soit alimentée des différentes sources de données. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et du coup, d'arriver à un système qui soit vraiment automatisé, euh, Aujourd'hui, quand je dis que, ben, entre guillemets, on galère un peu entre le transfert d'infos euh, entre une plateforme et l'autre, c'est n'est pas faux, c'est vrai, il n'y a pas de baguette magique qui permet de, permet, permet de faire ça tout de suite. Donc euh, effectivement, ça c'est notre axe d'action très important et c'est pour cela que ce chantier il a été mis au centre d'un autre grand chantier, qui est un chantier CRM un peu plus large et que, dans lequel on prévoit de rajouter le canal réseaux sociaux, vraiment comme un canal qui alimente notre base CRM. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie, vous étiez super de votre présence, et puis je remercie aussi le public d'être resté aussi tardivement parmi nous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous bien.